Mesdames et Messieurs, salut à tous, à tous ses amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Jeudi, nous retournons encore avec coup cours biblique pour nous faire une petite réflexion sur la Bible, la parole de Dieu. Jeudi, nous parlons d'un sujet tout à fait important, son sujet nous est déjà abordé avec vous, déjà, et sur la mort et la résurrection. Mais jeudi, on a surtout avec la première résurrection. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, c'est là que nous parlons et abordons les questions à passant en quelques passages de la Bible qui parlaient de ce quoi la mort, les diverses résurrections qui étaient déjà faites. Qui comparaison nous capable de cap faire entre les mondes qui étaient déjà ressuscités dans la Bible et puis la première résurrection qui aura lieu et, et à l'enlèvement de l'Église. Un premier verset qui doit intéresser nos journées de dialogue, c'est surtout dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 jusqu'à verset 18, que nous parlons ensemble. Donc, son, son chapitre qui concernait la résurrection de Christ, l'enlèvement de l'Église. Donc, on regarder le chapitre ça, qui dit nous, l on nous regarder ensemble, et, car lui-même est.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 Donc, là, nous gardons, verset ça, nous, ouais, c'est un verset qui parlait expressément de la première résurrection, les morts en Christ ressuscité. La question que l'on doit se poser, qui sont les morts en Christ? Les morts en Christ que la Bible et l'apôtre Paul parlent, nous, dans 1 Corinthiens, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, qui est-ce qui m'a dit ça? Donc, et, quand il m'a poser cette question, par exemple, mon ancien testament, et, par exemple, l'ancienne alliance, comme Abraham, Isaac et Jacob, est-ce qu'ils auront pris part à cette première résurrection Donc, c'est comme s'ils si étaient devaient opposer un duel entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Vous savez que la nouvelle alliance, c'est le pacte conclu entre Christ et nous. Donc, eh, nous, ne sommes, nous ne sommes plus redevables de la loi, qui est eh, l'ancêtre de la nouvelle, l'ancienne alliance. Donc, maintenant, Christ est venu, ni mort pour nous-mêmes, mais maintenant, selon la nouvelle alliance, nous sommes libérés de la loi et nous pouvons avoir la vie éternelle en la foi en Jésus-Christ. Mais, et donc, ce qui fait une sorte de séparation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais, est-ce que ça veut dire que le qui était dans l'ancienne alliance est à vivre sous la loi et puis le qui était dans la nouvelle alliance cap à vivre sous la grâce? Eh bien, et ça a fait de yo des êtres séparés. Lorsque euh, Jésus-Christ parle de retourner, à il y a certains qui parlent de ressusciter et d'autres qui ne parlent pas de ressusciter. Non, il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas comme ça pour nous voir les questions. Premièrement, on nous par exemple, dans la Bible, certaines résurrections qui ont eu lieu. Et pour nous voir, dans quelle catégorie nous allons le mettre, résurrection Nous allons citer cinq ou six cas de résurrection. Et en bref nous va prêter sur même que la bible parlait. Nous sommes sur Élie et dans 1 roi chapitre 17, il parle nous, de la résurrection de la veuve de Sareta. OK Donc elle était couché sous Timouna, et puis Timouna vient ressusciter. Deuxième cas de résurrection c'est avec Élisée. Élisée nous connaît qui qu a marché avec Élie et qui demandait une double portion de l'esprit d'Élie, Donc, avec double portion, il venait réaliser aussi les miracles, le même miracle presque que Élie est accompli, et même plus encore. Par exemple, Élie est ressuscitée comme Élie, la veuve de la tsunamite que nous venons dans 2 rois chapitre 4 à partir du verset 8. La veuve euh, de la tsunamite. Et puis, dans le même, euh, même type là aussi, nous songeons que et était mort un an après la mort d'elysée il est venu enterrer Élysée. Et puis qu'on y a là, il y a un dans le même trou que Élisée était enterré. Et puis, il était tous avec les ossements d'Élysée, et puis il est ressuscité. Et puis, dans le Nouveau Testament, dans Luc, chapitre 7, verset 11 à 16, nous joignons l'habit par nous de la veuve de Naïm. Et puis, nous parlons aussi de la résurrection du fils de Jair, dans Luc 8, verset 51, que Jésus-Christ, lui-même, a procédé à cette résurrection. Et l'apôtre Paul, également, lui-même, était fait une résurrection, la résurrection de le Tisha et puis, il y a l'apôtre Pierre aussi qui était ressuscité et, et d'Ocas. Et, et puis, et Jésus-Christ aussi ressuscité Lazare, que vous connaissez très bien et cette histoire que l'on trouve dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 44. Et nous connaissons que Lazare, tout le verset 1 à 44, Lazare ressuscité, etc. Bref, tout cas de résurrection, ça, que la Bible parlait. Est-ce que Mounsao sensé, y a est censé être déjà ressuscité Est-ce que le pape prend part dans la seconde résurrection Et nous pouvons parler de la seconde résurrection, Mounsao comme il est déjà ressuscité, est-ce que c'est Mounsao qui fait partie de cette première résurrection déjà ressuscité Non, pape dit oui, parce que et ce que l'on doit se dire, c'est que la Bible parlait de euh, Jésus-Christ qui a été ressuscité, et Jésus-Christ, la Bible parle donc de Jésus-Christ comme le premier des ressuscités. Et parce que pourquoi la Bible parle de, de, de monde qui était déjà ressuscité, et la, de la la de la Tsunamite, et puis euh, euh, Naïm, Jaïr, Etich, Docas, qui était ressuscité, et pourquoi ça, n'est pas considéré comme les premiers ressuscités, comme les premiers, non parce que le monde a été ressuscité, mais il a été ressuscité pas avec un corps et glorieux comme Jésus Christ. Jésus Christ lorsque il est ressuscité, quand Jésus Christ est transformé, et Jésus Christ était est enveloppé d'un corps saint. Un corps. C'est pas pour dire que quand Jésus Christ est guéri, les pattes péché, mais Jésus Christ avec la résurrection, donc son résurrection définitive que Jésus-Christ vient, bien gagner. C'est-à-dire que le monde sait lorsque il est ressuscité, il devient fait face encore avec la mort parce que et, il faut retourner dans la terre pour que, par exemple, il ne prenne pas lorsque, avec la vraie résurrection, c'est-à-dire la résurrection de l'enlèvement de l'Église lorsque le monde peut ressusciter avec l'enlèvement de l'Église. Donc, et qu'est-ce qui se passe lorsque le monde mourit? Nous venons ça avec l'exercice Chapitre 12, verset 9. L'Ecclésiastes, chapitre 12, verset 9. Nous joignons, nous joignons que et avant que la poussière retourne à la terre comme il était, comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, notre esprit retourne à Dieu qui l'a créé, qui l'a donné. Donc, c'est ça qui passait lorsque nous-mêmes nous, nous mourions. La Bible nous dit que quand nous gagnons, et, et, et retourner à Dieu et ses corps été en matière et puis nous-mêmes et lesprit jeune à Dieu et lorsque nous allons ressusciter Dieu va uh, voyer l'esprit lesprit non nous-mêmes nous encore avec quoi quel que soit l'état de décombrement de, euh, qui, qui, que, euh, que que que qu'on a été subi et il est il est venu poussière donc c'est avec même poussière ça que Dieu t'a créé et l'être humain et bien il était soufflé et sur le corps, sur le corps qui est venu pousser là, et puis ils se un esprit vivant dans l'homme. C'est pareil que remettre l'esprit ça encore sur les êtres humains qui ont, qui ont été décédés, et puis ils ont pris tout le temps, ils ont encore ressuscité, ils ont encore ressuscité. Mais cette résurrection, la Bible parle de nous, résurrection qu'a faite avec le retour de Christ, c'est-à-dire dans les airs et le, la première venue de Christ qui a venu chercher les chrétiens les, ceux qui sont en Christ pour bien prononcer les mots, hein, les, ceux qui sont en Christ Pablo dit les chrétiens les chrétiens c'est après et, et, la résurrection de l'église j'étais a été appelé et, on sait le monde les chrétiens mais et, fin, bon, il ne veut pas comprendre là on dit que Christ a venu chercher les chrétiens mais il a venu chercher ceux qui sont en Christ quels sont ceux qui sont ou bien qui ont été en Christ et qui sont en Christ. Là, c'est là que, que l'on doit répondre à cette question. Donc, monde qui était en question, et monde qui est en question, premièrement, c'est des monde qui a vu dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, et comme Écris, et, et, et Ézéchiel parlait, Isaïe parlait, c'est des monde qui a la foi en la venue du Messie, à la venue de Jésus-Christ, et qui te connaît que... Il a un point messia et que Jésus-Christ venir restaurer le monde entier. Et que et avec cette foi-là, donc rien que par la foi qu'ils ont dans la venue du Messie, donc ces qui a déjà fait partie du corps de Christ, donc ils sont en Christ. Donc c'est mon que la Bible est parlée. Donc nous venons verser ça, et puis c'est mon que qui nous parlait lui-même. Il y a des qui pensait, que, par exemple, il y a des gens qui sont morts, il y a religions qui de ça, tel que, par exemple, et qui dit que et, et, l'homme est divisé à plusieurs entités, et, le corps, l'âme et l'esprit, et que l'esprit ça, il y a des fois, il est capable de retourner sur le corps d'un autre vivant. Il y a des même du temps de Jésus-Christ qui qu pensait que l'homme. Est capable de réincarner dans un autre homme. Donc ce n'est pas le cas, donc il ne faut pas croire que l'homme et l'esprit de réincarnation. Chaque être vivant qui vit sous terre, qui passait déjà, même au petit bébé, c'est un, un être à part que l'Ier, pas gagne deux êtres vivants comme ça. Nous, tout, nous sommes bien et, et, définis par Dieu. Depuis la fondation, donc chaque monde gagne entité par ou chaque monde gagne définition par Donc, pas gagne l'esprit de l'incarnation et même et les catholiques parlé de Jésus-Christ, que Dieu réincarne en Jésus-Christ, euh, ce pas le cas, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est-à-dire et, et Dieu lui-même il, il conservait et, et, et le principe, que Jésus-Christ est né sur la terre de la Vierge Marie, et puis qu'on y a grandi, n'est pas fait péché, et puis euh, Dieu met-il comme le premier des, des, des, des, des, des prémices. Donc Jésus-Christ est lui même et que nous connaissons que nous sommes capables de gagner la vie éternelle lorsque nous sommes capables de croire, nous pensons que nous croyons en Jésus-Christ. Donc, il pas de question de réincarnation, même lorsque discipline, certains disciples posent des questions, et à savoir de Jean-Baptiste, est-ce que c'est lui-même qui est lui, hein? parce que les Malachis après voit que Elie pour retourner? Non, Jésus-Christ fait connaître que c'était peut-être l'esprit de d'Elie. Euh, qui était venu sous euh, Jean-Baptiste parce que même lorsque je t'ai posé Jean-Baptiste la même question, est-ce que c'est moi même qui est lit Jean-Baptiste a dit non, c'est pas le même qui est lit mais euh, Jean-Baptiste était animé de l'esprit de Dieu un monde capable animé de, de, de l'esprit de Dieu ou bien de l'esprit de l'autre monde mais ça ne veut dire que c'est le monde -là qui est réincarné dans le corps de cette personne donc même esprit, de même que Élisée tu reçu recevoir la double portion euh, euh, d'Elie ça veut dire que l'esprit, la force Vivifiante, qui était sous Elia, c'est lui-même qui est lui qu vient sur Élisée, qui est pas permis de permettre à des miracles encore plus fortes. Encore. Donc, c'est pas une question de réincarnation. Et chaque monde gagne l'esprit par eau, et le corps par eau, mais il est capable d'animer l'esprit, le Saint-Esprit que Dieu lui-même lui voyait barois. Donc, et, la Bible parlait de deux première résurrection, de deuxième résurrection et là nous, nous, nous lisons par exemple dans l'Apocalypse chapitre 20 et, et, chapitre 20 à partir du verset 6 les parlerons en nous garder l'ensemble l'Apocalypse chapitre 20 verset 6 qui dit nous « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection c'est cette première résurrection que l'on parle, la seconde mort d'après le pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils réhéreront avec lui pendant mille ans donc c'est dans cette partie là et que et lorsque par exemple, Moun est par et on parle de ça, et puis le Moun aussi qui a parlé, nous ne pas péter trop sur ça, qui a dit oui, et le règne du millénaire a fini avant et la grande tribulation. Donc, donc Moun saou, que la Bible a parlé, première étape là, c'est l'enlèvement de l'Église, deuxième étape, c'est la grande tribulation, et troisième et étape, c'est le règne millénaire et de Christ, et après, la dernière étape, c'est le jugement dernier, la seconde mort. Et puis la punition pour les injustes, et puis et la vie avec Christ pour les justes. Donc, c'est comme ça établi. On nous retourner encore sur question de la première résurrection. Et donc, ceux qui ont pris part à cette première résurrection, c'est ceux-là qui seront heureux, nous dit la Bible dans l'Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 6. C'est là que nous devons comprendre qu la question. Ça. Donc, dans. Et dans la résurrection, ça a bien plusieurs rangs. La Bible nous parle de plusieurs rangs. Jésus-Christ, qui est le premier d'entre les morts, il ressuscité avec un corps 5, glorieux, et c'est lui-même qui est premier. En même étape, première résurrection, ça, Jésus-Christ est ressuscité. Pendant même la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu d'autres résurrections. Mais après la résurrection de Jésus-Christ, la Bible nous parle bien dans Matthieu chapitre 27. Et il parle nous bien pour nous garder bien, lorsque l'on prend la Bible pour nous faire attention, les sépulcres, il dit nous, verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent et étant sortis des sépulcres après la résurrection. Ça veut dire après la résurrection de Jésus-Christ, ils entrèrent dans la ville sainte est apparu à un grand nombre de personnes. Pour ne pas confondre que mounsao était ressuscité depuis la mort de Jésus-Christ. Ils, ils ont été ressuscités après et la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont été à la ville. Donc mounsao, c'est des mouns qui ont dit un grand nombre. Ça veut dire que nous, nous, qui est ce moun qui était là-dedans C'était les, les, les anciens temps. Et donc mounsao bénéficiait de la mort de Jésus-Christ comme nous tous et puis que nous gagnons pour nous bénéficier de la mort de Jésus-Christ. Alors, les morts de Jésus-Christ, comme nous déjà, c'est les morts en Christ qui seront ressuscités. Ce n'est pas les morts chrétiens qui seront ressuscités. C'est les morts en Christ. Ça veut dire ceux qui ont appartenu à la même foi en Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ, est le premier d'entre les morts. Donc, qui quand nous croyons que ce soit, par exemple, Abraham, Isaac et Jacob, donc, et, et la Bible nous dit que et, et, et, et la Bible, Jésus-Christ dit que nous gagnons pour nous prendre part sur la même table avec les, les, les saints, avec les saints comme Abraham, Isaac et Jacob, et donc et ceux qui viendront d'Asie, ceux qui viendront de toute façon. cest à que les nouveaux saints et les anciens saints de la Nouvelle Alliance ils seront au même endroit donc pour vivre avec Jésus-Christ et ils seront assis à la même table. Donc c'est là que Premier, et ceux qui auront pris part à cette première résurrection. Nous n'avons pas rester trop longtemps. D'abord, un petit dernier verset, un petit dernier passage dans la Bible, que nous venons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset à partir du verset 22, qui dit, et, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Donc, c'est ça à parler de... Mounka ressuscitée. Donc, tout le monde s'est mort en Adam, que tout le monde qui était là depuis avant jésus christ les anciens, et ceux qui l'ont pris, qui ont été les premiers, les anciens, comme et, et, et Moïse, Isaac, Jacob, etc., Abraham. Donc, tous ceux-là qui meurent en Adam, parce qu'ils ont tous mouru, de même aussi tous revivront en un seul monde, mais en Christ, et puis il dit encore, mais chacun en son, son rang, comme les deux, parce qu'il y a plusieurs étapes, Christ comme Pémis, c'est-à-dire Christ comme le premier et dans tous les morts, le monde qui s'est premier ressuscité dans tous les morts, avec un corps glorieux, puis ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui appartiennent à Christ, comme noté, fait et remarqué que ceux, eh, que ce soit ancien Testament ou Nouveau Testament, qui ont eu la foi en Jésus-Christ, et et qui ont cru à son avènement, qu'il a prêté et même nous-mêmes, que je dis à et que nous rêvons tête, nos chrétiens, parce que nous appartiennons au corps de Jésus-Christ, nous croyons dans son avènement, nous croyons que Jésus-Christ a prêté donc nous-mêmes, nous, nous sommes des... Nous sommes des chrétiens, mais nous, nous appartenons à Christ. Nous faisons partie du corps de Christ, donc nous-mêmes, qui est sous l'égide de cette nouvelle alliance. Donc nous serons enlevés, de même que ceux qui ont cru avant la venue de Jésus-Christ, à son premier avènement et à son futur avènement aussi, cela de l'Ancien Testament. Donc, ils vont participer comme nous à cette première résurrection, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, mais avec plusieurs étapes. Il qui est déjà ressuscité déjà au monde, mais il y a un tout qui va ressusciter au moment de cet avènement. Et puis, ce sera cette première résurrection. Et même, dans l'autre étape de première résurrection, qui continue encore pendant la grande tribulation, ce seront... Et l'apport câblé, c'est chapitre 12, chapitre 7, chapitre 12 et jusqu'à chapitre 14, parler du chef de, de Monsaoud, il y a les 144 000 personnes qui appartiennent dans le, les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire les, les, les juifs, les 144 000 personnes, que c'est aussi des mondes avec le monde de nos jeunes. Donc, ce n'est pas ça. Donc, c'est les douze tribus d'Israël, c'est les Juifs expressement, mais aussi une, une grande foule qui seront enlevées pendant la première moitié de la grande tribulation. Et donc, Mounsao, la Bible parle des noms on va appeler ces trois longs, nous une est trop longs. Long, donc, c'est Mounsao qui fait partie aussi où étape de cette première résurrection jusqu'à ce que et, et qu'on y a là, la Bible parle par noms de, nom, de Deuxième résurrection. Jésus pour l'enlever, il peut aller au ciel avec, avec Monsaro. Et puis, il y retourner pour venir vivre avec Christ ans, Et après, Satan en sera enchaîné. Et puis relâché pour un peu de temps. Il va essayer de prendre encore le Christ. Et puis Jésus-Christ pour le et, et par avec le souffle de son avènement. Et ça sera définitivement rayé de la terre. Et que les chrétiens. Il dit ceux qui sont en Christ pour vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité. Et ceux, les injustes, ressusciteront. Mais pour le jugement, les injustes, on hein? va bah, parler du monde qui est parce que le monde qui est déjà ressuscité dans cette première résurrection. Cette deuxième résurrection, ce sera la résurrection des épis, ce sera la résurrection des injustes. Nous, nous ne serons pas, nous ne pourrons pas prendre part à cette deuxième résurrection. C'est peut-être ça que nous avons dit tout à l'heure avec vous. Heureux. Et ceux ce qui ont pris part à la première résurrection. Donc, si vous-même, on on pense qu'il que dans la deuxième résurrection, à la, dire, la résurrection des injustes, des impies, donc si c'est lui-même que vous fait partie de la donne, donc tant pis pour vous. Donc, vous ne pouvez bénéficier de la splendeur de la venue de Jésus-Christ et le règne de Jésus-Christ sur la terre et dans les cieux. Voilà, mesdames et messieurs, nous espérons que, et, question ça que nous n'avons pas abordé avec moi, l'effort plaisir. plaisirs. Donc, si vous êtes d'accord avec nous, faites un petit commentaire, posez nos questions et puis battez un petit like également et abonnez-vous avec la chaîne pour être capable d'intéresser nous capable de faire plus de vidéos que ça. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ restent avec vous pour le moment et pour l'éternité.